Frédéric Henry, cofondateur de Monolith et auteur de Conan. Nous avons décidé avec Monolith de coéditer Mythic Battle, puisque nous avions des. Enfin, en fait, il y avait des connexions évidentes. Je connaissais, et les autres membres de Monolith connaissaient très bien, euh, Leonidas Visperini. Euh, il se trouve qu'il avait beaucoup travaillé avec nous sur Conan et que ça nous semblait naturel de beaucoup travailler avec lui sur Mythic Battle. Il y a aussi une proximité géographique, hein, tout simplement, qui fait qu'on se connaît très bien, qu'on s'appelle très souvent, qu'on se voit toutes les semaines. Et donc euh, quelque part, ça paraissait naturel de travailler ensemble. Et c'était une façon aussi de profiter du, de l'argent qui avait été généré par Conan pour le réinvestir dans un projet euh, qu'on espère au moins tout aussi gros. Donc euh, en fait, voilà, on était à la recherche de projets à ce moment-là. Léo avait un projet. On avait de très, très bonnes connexions avec Léo. On avait vraiment euh, une, des équipes, euh, testeurs, illustrateurs, sculpteurs, etc. On pouvait... Euh, en fait, il y avait une synergie qui était euh, évidente, je dirais, entre les, les deux projets. Donc, euh, nous, le projet Conan euh, terminé, au moins dans sa première phase. On pouvait euh, réinvestir ailleurs. Et ailleurs, c'était évidemment euh, bah, chez Mythic Games, euh, pour euh, Mythic Battle, parce que c'est exactement le genre de jeu que l'on veut faire, enfin ce type de super production quelque part très euh, hollywoodien au final, euh, c'est exactement ce qu'on veut faire avec, euh, avec Monolithe. Donc euh, la rencontre Mythic Battle, Mythic Games, Monolithe, euh, ouais, c'est naturel, quasi naturel. Quoi. Pour moi, les similitudes et les distinctions euh, avec Conan, elles sont euh, techniques. Alors déjà, il y a, bon, esthétiquement, je pense qu'il y a des similitudes, bien que Clairement, mais c'est aussi l'expérience Mythic Battle et un cran au-dessus, il faut, faut l'avouer. Euh, et technique, ça c'est vraiment l'aspect, on va dire, très, très technique et très esthétique. Techniquement, en termes de gameplay, par contre, on a des distinctions qui sont, euh, je pense, très importantes. C'est-à-dire qu'on est plus dans une confrontation euh, réellement euh, dans Mythic Battle. Euh, on est dans vraiment ouais, dans un jeu d'affrontement qui se prête euh, notamment très bien au jeu organisé. Conan ne se prête pas du tout au jeu organisé. Euh, on ne peut pas imaginer du tournoi de Conan, ça n'aurait pas de sens. Euh, dans Conan, on est plus là pour euh, jouer des scènes de jeu de rôle euh, entre guillemets. Euh, on se raconte une histoire. Là, on a vraiment une confrontation intellectuelle entre euh, deux, trois, quatre personnes. Et euh, voilà, on est, le jeu est plus compétitif. Voilà, clairement, on est, je pense qu'on est moins, on se raconte moins une histoire, par contre, on est plus dans l'affrontement intellectuel. Mythic Battle a énormément profité de l'expérience de Conan, euh, en termes de préparation, en tout ce qui est pré-prod. Sur Conan, on a eu beaucoup de retard, on a un an de retard par rapport à ce qui était annoncé, ce qui est énorme, euh, et clairement, parce que nous pensions être prêts, mais nous ne l'étions pas. Euh, là, sur Mythic Battle, je pense cette fois pas trop m'avancer en disant qu'on est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus prêts euh, que Conan, c'est-à-dire que le nombre, bah, les figurines euh, sont déjà réalisées, euh, les fichiers sont déjà finalisés, et on est même capable, c'est-à-dire qu'on a une bonne partie des moules déjà, et qu'on est capable de sortir aujourd'hui, euh, de montrer d'ailleurs euh, des figurines en plastique, tout simplement. Donc euh, des versions commerciales euh, déjà du matériel. Euh, ce qu'on ne pouvait évidemment pas faire avec Conan, puisque nous n'étions pas du tout prêts, et surtout, là, en termes de préparation, Conan, on était prêt jusqu'à près d'un million. On a été surpris par la réussite. On a fait 3,3 ,3 millions. Euh, donc, on a dû rajouter des choses qui n'étaient pas prévues. Euh, là, on est déjà, euh, je pense qu'on sera prêt au moins jusqu'à euh, 2,5 millions. Donc, on va dire que la marge d'imprévu est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus faible. Si tout se passe bien, on sera même prêt jusqu'à 3 millions, je pense. Parce que euh, tout va très vite. Euh, donc voilà, je pense que je ne veux pas m'avancer, mais je pense que. Enfin, en tout cas, là, c'est une certitude, on est beaucoup mieux préparé. Après, voilà, je ne veux pas, pas m'avancer, mais on est beaucoup mieux préparé, c'est clair. De toute façon, ça se voit sur. Enfin, il suffit de, de regarder un peu sur les réseaux sociaux, euh, Facebook, sur les sites. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de matériel qui est déjà réalisé qu'à l'époque de Conan. Mais aussi parce que c'était il y a deux ans, et en deux ans, on apprend beaucoup. Sur Kickstarter, les coûts des projets, pour moi, enfin, sont clairement en train d'exploser. Euh, mais parce que, en tout cas, pour les projets qui se veulent être de super production, Conan, on avait réussi à réunir 250 000 euros en pré-prod. Euh, là, sur Mythic Battle, qui vient au final seulement deux ans après Conan, on va arriver à 400 000 euros, euh, ce qui est quasiment le double. Mais je pense qu'aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, on est dans une compétition. Et qu'est-ce si qu'on veut réussir à rester en tête de la compétition On va devoir de toute façon miser, miser, miser de plus en plus. Parce que les produits, les productions sont de plus en plus belles. Les Attention, là on parle d'argent, mais en termes de... En termes de test aussi, de gameplay, on a fait énormément énormément de travail. Enfin, euh, notamment bah, Leonidas qui, euh, qui a fait toute la France. En fait, euh, mais Comme pour Conan, en fait. il y a l'argent d'une part, où là, clairement, on mise toujours de plus en plus. Mais il y a aussi, en termes de gameplay, euh, tout ce qui est test, euh, travail sur les retours des testeurs, des primo-players, euh, primo entre guillemets. Euh, qui sont très, très, très importants et qu'on qu multiplie. Enfin, à chaque fois, là, on parle de, de campagne de jeux. Et là, vraiment de jeux, je ne parle pas d'argent. Je parle juste de gameplay d'au moins un an et de centaines, euh, milliers de joueurs que l'on fait jouer. Euh, et ça, c'est vraiment important parce que je pense que c'est aussi ce qui définit euh, notre approche, on va dire, chez euh, Monolith Mythic Games. Euh, Au-delà de la qualité technique en fait de la réalisation esthétique encore une fois euh, parce que ça c'est facile ce n'est qu'une histoire d'argent et l'argent on a la chance d'en disposer mais c'est euh, n'importe qui en mettant de l'argent peut faire un beau jeu par contre on a aussi il y a toute une dimension aussi qui est une dimension euh, de travail sur les jeux eux-mêmes sur le voilà sur viscéralement ce qui est un jeu c'est à dire ces systèmes euh, et je pense que là, c'est important, enfin, on apporte quelque chose. Un, parce qu'on a de l'expérience. Deux, parce qu'on prend notre temps. Trois, parce que vraiment, on a ce phénomène de campagne massive, c'est-à-dire faire jouer euh, ouais, des centaines, voire des milliers de gens en, pendant un an, en faisant euh, tous les festivals, en allant chez, même chez des gens, en allant dans les cafés-jeux, enfin, multiplier, multiplier, multiplier le testing et euh, surtout euh, se servir des retours, bah, pour incrémenter ce qui peut l'être, pour, euh, voilà, pour certains réglages. En gros, on fait à l'échelle du jeu spécialisé une sorte de big data. C'est de la micro big data. C'est un oxymore, désolé. <rire> on peut espérer un crossover entre les deux jeux pour une raison très simple. Et encore une fois, je vais utiliser le mot synergie. C'est qu'on a la chance dans Conan d'avoir la, la Corinthe euh, qui se trouve être l'équivalent de la Grèce antique et... Un personnage on va dire très important puisqu'il est responsable de la mort de Bélite dans Conan, c'est euh, le saint -Gélé, qui correspond euh, donc à l'émissaire de Typhon euh, dans le monde du Mythic Battle. Du coup euh, on se retrouve encore une fois, désolé de toujours utiliser ce terme, mais presque naturellement à pouvoir au moins en Corinthe, fondre les deux univers et euh, je pense que c'est quelque chose dont on ne pouvait pas se passer vu la facilité et l'évidence euh, du crossover. Ça va permettre d'utiliser notamment ces personnages de l'univers de Conan dans l'univers de Mythic Battle, mais aussi inversement, avoir les personnages de l'univers de Mythic Battle, les introduire par le biais de la Corinne, toujours dans l'univers de Conan, sans qu'on ait, qu ait le moindre problème en, fait, en termes de sens. Parce que à chaque fois, il y a du sens à faire jouer ces nouvelles figurines, ces nouvelles tuiles dans l'un ou dans l'autre. Donc voilà, pour moi, il fallait ce concevoir. Autre, euh, bah, autre synergie évidente, euh, c'est simplement lié au matériel. C'est-à-dire qu'on est toujours sur du 32, 32 mm héroïque. Euh, on se retrouve donc avec des figurines qui ont la même échelle. On se retrouve avec des plateaux qui ont le même, euh, comment dire, la même topographie, c'est-à-dire dessiné en large zone et dessiné par Clarenco. C'est-à-dire qu'on a aussi gardé... Euh, le même dessinateur de façon à ce qu'on ait, encore une fois, euh, qu'on puisse jouer avec le matériel d'un des jeux à l'autre, en fait. Euh, donc, grosso modo, il euh, n'y a vraiment aucun souci pour, euh, pour pouvoir jouer, pour pouvoir, euh, comment dire, assembler d'une certaine façon les deux jeux. Et même, ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on peut utiliser les maps de l'un et de l'autre euh, dans des scénarios fan-made, quelque part. Mais pour augmenter, en fait, on double d'un coup le nombre de maps disponibles. Euh, pour euh, voilà pour euh, les deux jeux, ce qui, donne, bah, ce qui ouvre euh, quand même euh, l'arborescence des possibles de façon euh, énorme. Ça, hein, le spectre des scénarios jouables, il devient juste colossal. Mon dieu préféré dans Mythic Battle, c'est Chrome.